Agents immobiliers et YouTube. Comment faire pour gagner en visibilité, euh, trouver de nouveaux contacts et de nouveaux clients, gagner en modernité également. Voilà, c'était l'objet de cette courte vidéo, donc qui s'adresse plus particulièrement cette fois-ci à euh, bah, mes confrères, à hein, mes collègues agents immobiliers, agences immobilières plutôt qu'habituellement à, euh, qu à, à des investisseurs. Donc investisseurs, d'ailleurs, qui me Connect, qui, qui, qui me connaissent, qui me découvrent, qui apprennent à me connaître également par YouTube. C'est ce que je voulais vous montrer euh, dans cette vidéo, euh, avec mon expérience tout d'abord avec YouTube, Donc, puisque en tant que chasseur immobilier, par exemple, je n'ai pas du tout de bureau physique ni de vitrine, euh, j'allais dire, dans la rue à Lyon en l'occurrence où j'exerce, donc euh, voilà, rien euh, euh, physiquement euh, comme vitrine. Donc 100% de ma vitrine, j'allais dire, elle est exclusivement sur Internet, donc avec tout l'écosystème, euh, un site internet investiralion.fr, donc une chaîne YouTube avec plus de 5000 abonnés à ce jour et ça ne fait que croître. Euh, page Facebook, compte euh, LinkedIn, euh, Instagram, mais euh, ce qui ressort c'est que YouTube est vraiment le principal euh, vecteur de, de contact et de clients euh, à la fin et euh, donc des vidéos, des vidéos bah, comme celle-ci qui, bah, plus, plus vous en faites, plus ça s'accumule, avec des vues qui s'accumulent, et la métaphore, en fait, de plus on, plante, plus on plante des arbres, et plus ça devient une forêt, donc là aussi c'est une différence majeure, hein, avec les réseaux sociaux comme euh, ce que je viens de citer, où euh, bah, finalement c'est plus une goutte que vous mettez dans le sable et qu'on finit par ne plus voir, euh, là avec YouTube c'est la différence fondamentale, c'est que ça, ça s'accumule, et ça, ça continue de, de prendre de l'ampleur, j'allais dire même quand vous dormez. L'autre puissance phénoménale, c'est que moi, ça me permet de toucher des, des clients qui sont même basés dans le monde entier, puisque dans mon métier de chasseur immobilier, eh j'aide les gens à investir, et notamment les, les clients qui sont expatriés, les Français expatriés, euh, qui connaissent la ville et qui, souhaitent, donc, qui ont besoin impérativement de quelqu'un sur place pour euh, bah, tout déléguer, donc la recherche, euh, le, euh, la mise en gestion locative, l'ameublement, etc. Et donc bah, des, des, des clients, souvent d'anciens lyonnais d'ailleurs, hein, qui sont maintenant bah, voilà, basés en, en Belgique, en Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Tunisie, Gabon, Malaisie, Arabie Saoudite et USA et ça continue donc c'est aussi l'incroyable puissance d'Internet au niveau de la visibilité euh, dans la, voilà, mondiale des interactions aussi, des questions pertinentes puisqu'on peut bah, voilà, poser des questions euh, répondre, faire des remarques par ce biais aussi et bah, c'est une façon déjà d'instaurer une relation de connexion et de, au, au fil du temps de, de, de, de connaître finalement euh, la personne que l'on a en face de soi et puis enfin l'immobilier c'est là où euh, euh, bah, je trouve ça dommage de ne pas l'exploiter davantage parce qu'aujourd'hui YouTube est vraiment sous, soit très sous-utilisé, soit mal utilisé malheureusement. Et donc, alors que l'immobilier se prête parfaitement bien en vidéo, je pense notamment bah, aux, aux, aux visites des biens immobiliers, euh, aux clients qu'on peut rencontrer, qu'on peut euh, peut-être euh, soit faire témoigner ou dont on peut avoir le retour. Euh, que ce soit au niveau de tous les conseils, puisque l'immobilier est un, un, un univers plutôt, voilà, qui connecte plusieurs disciplines, le, le, le droit, justement, l'immobilier, euh, la géographie, l'investissement, enfin, le, les finances, quand ça parle d'investissement, le fait d'avoir bah, un toit sur la tête qui concerne tout le monde, bref, l'immobilier concerne tout le monde, tôt ou tard, que ce soit pour se loger ou pour... Euh, investir et puis à la fin il fine des visiteurs donc des, des auditeurs des abonnés qui deviennent euh, des clients en l'occurrence 90% m'ont vu sur YouTube et les 10 autres pourcents c'est du bouche à oreille mais en tout cas euh, tous ceux qui ont entendu parler de moi bien souvent également euh, regardent ce qui se passe sur, sur internet notamment youtube qui voilà qui permet de, de, de, de se faire vraiment mieux connaître voilà, pour cette vidéo, c'est la raison pour laquelle euh, j'organise un webinaire. Donc, ce sera le jeudi 9 décembre 2021. Je mettrai un lien d'inscription dans la vidéo. Oui, un lien, c'est ça, un lien d'inscription à ce webinaire dans la description de cette vidéo. Donc, ci-dessous, si vous qui m'écoutez, vous êtes dans l'immobilier, agent immobilier, et que vous souhaitez justement euh, voilà, gagner en visibilité, en modernité, obtenir de nouveaux clients, par ce biais, par ce média, médium qui est vraiment aujourd'hui d'une efficacité redoutable quand c'est bien utilisé. Dans cette présentation, donc, on sera en direct, à 18h30, j'ai pas précisé, mais voilà, je répondrai à toutes vos questions. On verra notamment euh, bah, 5, 5 conseils justement pour être à l'aise en vidéo, puisque c'est le premier frein qui peut être, euh, qui peut être avancé quel matériel utiliser, euh, trois astuces également stratégiques, hein, puisque quand on démarre sur YouTube, c'est déjà une telle épreuve de faire une vidéo, parfois on en oublie bien les, les fondamentaux, puisque YouTube reste un moteur de recherche à qui il faut parler avec des algorithmes. Hein, le premier moteur de recherche étant Google, premier moteur de recherche au monde, et le deuxième étant YouTube. Donc bah, voilà, ces moteurs de recherche aiment bien hein, qu'on parle leur langage avec des, des, voilà, des mots-clés, des tags, etc. Donc c'est aussi ce qu'on verra dans cette présentation, jeudi 9 décembre 2021 à 18h30, avec le lien en dessous, et si vous me regardez après la conférence, eh bien, euh, vous pourrez sans doute néanmoins avoir accès euh, à un replay. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bah, je vous invite à vous abonner à la chaîne, justement, à voir euh, les prochaines vidéos qui arrivent, à aimer cette vidéo si c'est le cas, puis à la partager si vous connaissez des agences immobilières qui souhaitent, euh, voilà, savoir plus sur comment faire pour aller sur YouTube. A bientôt sur YouTube, dans les prochaines vidéos. Au revoir.